Ouais, je viens ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, ouais, tranquille. Ouais, donc là, comme tu as pu le constater, nous venons d'assister à un match entre deux grandes nations africaines, la, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. On connaît, on sait tous qui est sorti du Cameroun Samuel et Tophis. Voilà, Donc le mec, il a absolument tout gagné À part la Coupe du Monde Mais sinon, il a absolument tout gagné C'est pareil du côté de la Côte d'Ivoire Ils ont aussi sorti des grands joueurs Il y a Touré, Didier Drogba Oh là là, Didier Drogba, qu'est-ce qu'il n'a pas gagné À part la Coupe du Monde Bon bref, c'est le, le, le même problème pour tous les Africains On ne va pas se mentir Nous, on n'a jamais goûté à ce que c'est de soulever une, une, une Coupe du Monde Mais bon, peut-être que la Coupe du Monde 2022 C'est quelque chose qu'on... Oh but de Benzema, oh là là, mais lui, il veut pas s'arrêter, hein, lui, là, c'est un malade mental, mais bon, bref, là, on continue sur le Cameroun et la Côte d'Ivoire, franchement, je vais être sec, hein, je vais pas être gentil, là, sur cette vidéo, parce que moi, là, je me suis dit, là, c'est Cameroun contre la Côte d'Ivoire, c'est obligé, je regarde ce match ces deux grandes nations, ces deux grandes équipes qui ont une histoire, qui ont des trophées en termes de Coupe d'Afrique et tout, et tout, nanana. Ces deux équipes qui, sont, qui, peuvent, se, qui peuvent se valoir, on peut dire qu'ils sont un petit peu des rivaux. Et quand je mets le match, même trois passes, ils n'arrivent pas à faire. Déjà, j'ai rien compris à comment les Ivoiriens y jouaient. C'était du grand n'importe quoi, il n'y avait aucun système de jeu. Il n'y avait, du, du, avait rien. Personne ne pouvait faire des passes, il n'y avait que caissier qui essayait d'orienter le jeu, mais sinon là, les attaquants, nada, zéro. Je sais qu'il y en a plein là, les Ivoiriens, ils vont commencer à insulter Sébastien Haller, ouais toi tu vaux rien, si c'est pas en Europe, en Afrique, tu es là, tu vaux rien. Mais moi je vais vous dire quelque chose, hein, Sébastien Haller, il n'a reçu aucun bon ballon pour marquer, aucun centre. Il a rien eu. On lui fait des passes comme s'il si jouait comme Kylian Mbappé ou Erling Haaland. J'ai rien compris à comment euh, les Ivoiriens y rien, ils jouaient. On aurait dit qu'ils donnaient le ballon à l'heure. Vas-y, tiens, frère, fais comme tu fais à l'Ajax là. Quand tu mets les buts là. Hein? Quand tu mets les buts là. Quand tu fais les trucs techniques là. Et tu mets les buts. Et puis tu, tu célèbres de toute façon. C'était facile là. Fais ça encore. Hein? Et puis voilà, ça n'a pas marché. Mais ben oui, parce qu'il faut quoi? Un plan de jeu, messieurs. C'est bien beau d'aller se faire des coupes. Euh, des, des teintures blondes, des teintures rouges, des logs des je sais pas quoi. Mais quand vous êtes sur le terrain, c'est du grand n'importe quoi. J'étais vraiment choqué, limite énervé, alors que je suis pas Ivoirien. Hein? Les Camerounais ont réalisé un bon jeu calme, ils ont bien piégé les Ivoiriens. Ils les ont laissés venir et ils les ont pris en compte. C'est ce qui s'est passé. Le numéro 10 là, du Cameroun, là. Oh, il a mis des petits ponts par là, par ci. Il vous a fait du grand n'importe quoi. Ce qu'il vous a fait aujourd'hui, c'est qu'il vous a cuisiné à locaux checker, Foufou, tout. Vous vous êtes assis. Eh, hey, on va bien manger. Oh, hey, oh, on va manger. Alors que les Camerounais, ils étaient là pour marquer. Vous comprenez rien au football, là, aujourd'hui, les Ivoiriens. Je comprends pas. Vous avez des joueurs de classe mondiale. Et c'est comme ça que vous jouez. Hein Tu sais que là, là, comment vous avez joué ce soir Si vous jouez comme ça contre Saint-Etienne, vous perdez, hein Attention, hein Hein Vous, là, les Ivoiriens, vous aimez bien vous moquer du Mali, non Hein les maliens on est bêtes, la là là, là. Eh, le mali est qualifié pour les barrages hein je sais que vous allez commencer à dire que voilà je commence à parler je commence à dire n'importe quoi je sais que vous allez m'insulter vous allez parler de mes cheveux vous allez parler de tout eh, ils y voient rien yako comme on dit chez vous yako il y' a pas l'homme tu vois il a pas l'homme pour vous les éléphants là hein? aujourd'hui là c'était pas éléphant d'Afrique hein c'était les... c'était éléphants indiens avec des habits, tout ça, il vient, il dit, il est beau. Et puis quand on lui dit, bon, lave-toi tout seul, il n'arrive pas. Parce que l'éléphant indien, c'est les hommes qui le lavent. Il sait rien faire. Même Banane, là, on met ça dans sa bouche. Il sait rien faire. Nous, on voulait voir des éléphants d'Afrique. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui Éléphant qui court devant un lion.